Est-ce qu'on connaît Jésus à chercher les gens pour prendre la prison pour lui? Oui. Est-ce qu'on connaît Jésus a chercher les gens pour parler mal pour lui? Oui. Bon, je souviens, nous ne pouvons pas échapper de, de persécution. Depuis que vous voulez la vie éternelle, vous avez persécuté. Puis, je te pose Jésus une question. Il dit Maître, nous quittons toutes les choses pour nous suivre. Ça va nous. A Parce que vous avez fait un royaume, vous parler, parlé, vous avez parlé, vous avez parlé, vous avez ça. Jésus dit, bah, non, ça, va, non, non, ma, bah, nous, cent fois plus, non, tant ça. Et puis, plus, persécution. Ah. il n'y a de une persécution, là-dedans. Euh, il qui d'accord contre ça? nous, cent fois plus. Est-ce que nous connaissons saint esprit de recevoir, l'ivaut, cent fois plus, tout ce va nous quitter, Amen. Mais, on connaît que niveau grâce, ou gagné, l'hypac marcher sans persécution. Plus de grâce, plus de persécution. Ah. Pas la vème, pas là, vème, pas la vème. Plus grâce. mon l'aïe au plus grâce. Plus, de grâce? plus, de grâce? plus de grâce. Regardez, là, on va la quand tu clapis bien, Gon épreuve derrière, qu'on persécution derrière. Regardez, là, on va plus bien, Gon baille derrière. Amen. Plus de grâce. Il dit ne pas nous 100 Et bien, en plus de ça, on A qui mal interprété ça, il dit madame, il y a madame et puis dans la polygamie et pas ça. Et pas ça. D'accord, D'accord, c'est un bagage qui est plus spirituel qui est matériel. OK et puis il dit il en plus de ça, ça va de Kisyon. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, hein? C'est pas une bonne nouvelle. quitte une bonne bagaille pour me venir pour me une persécution. Et contre ça, 100 fois plus, hein? Il y a pas 100 fois plus de quitter. Mais il y a pas encore persécution. Il y persécution accompagnée. Et puis, ça va finir là. Ça va finir. Et ça finit? on Et puis il dit, il y a un siècle, ça oui? Dans un siècle, ça. On va vivre encore ça, 100 fois plus, et puis persécution encore. C'est ça. Grâce, onction, persécution. Mais il dit dans siècle qui venir, la vie éternelle. Mais contraire. Grâce, pas vrai. Et puis persécution. Et puis dans le siècle qui venir, la vie éternelle. Et prévu pour qui ça C'est pour ouais si ouais. C'est éprouvé à éprouver. Parce que, où est Loa? Tout autant le prend, par contre, si il au a là, etc., c'est pas domaine moins. Mais, il a toujours dit, Loa et Bible dit tout, tout autant le prend plus du feu. Hein? il y a, plusieurs dans Loa? ça, ça, ça. Il y a plusieurs dimensions. Et tout autant Loa il y a plusieurs dimensions. C'est tout autant le prend plus du, il y a plus du, plus du feu pour y capable de boire et éclale. L'or passe en bas plus épreuve. L'or prend plus, passe en bas plus persécution, ou à pibrier. Amen. qu'on est comment ça vous moun vous te pas. C'est pendant on malade, vous ne pas. C'est pendant une persécution, vous ne pas. C'est pendant que vous fermez bouche, ne pas. de le avec moi. bien. l'autre qui a prêché, pas. Mais après, elle mourir. Vous avez un message lié. Et puis, vous avez message pas vous ne pouvez pas dire, vous pas c'est Dieu qui connaît qui nous apprend, comment nous gérer. La vie ne dépend de nous. Si nous vivons toujours, pas faute de Amen. Nous pas d'accord avec nous si nous vivons toujours, pas faute de l'État. Ce n'est pas faute l'État. Il y a des de de e de de microbes qui si pas tout Ce e pas faute la Ria. C'est là. Non sans ça, la vie nous dépend de. La vie nous dépend de Dieu. Puisque la vie nous dépend de Dieu, nous avons seul bagaille pour nous faire servir bon Dieu bien. Même nos persécution, qui sert bon Dieu bien, Dans épreuves, servir bon Dieu bien. Faut avec ce Situation les difficile. c'est vrai. Mais ma du courage. Situation difficile m'a dit oui. courage toutes serviteur bon Dieu toutes servantes bon Dieu yo, ont été passés en bas de gros calamités en bas de gros souffrances et Mabzio, non tant ça n'a vivre là pas le temps encore nous dans dernière heure dans dernier temps Nous nous une dernière heure persécutions yo yo pral intense persécutions parlent intensifier tu as plus persécution plus persécutions est-ce que là avec moi Mais je de vous et puis, il te dit, parole, pour cette parole-là, il arrêté. Pendant qu'il a arrêté, il et puis tout, comment il a arrêté, et puis il comment et puis il y a pas de et puis il pas et puis mais seulement et a et puis il met derrière monsieur et puis il et puis et puis il il n'y a pas parler, mais il Le bougon, il il ne Amen. Bon, je vous parle. Il y a un moment nous pas parler, Depuis, nous ne pouvons pas parler, pas compris. la Bible. Depuis, nous Bible, levé la Bible, la parole de Dieu. dit. Mm. Parlez avec moi non Nous écrit nous avons da Nous d'accord avec, nous d'accord avec? Mes paroles-là, pas. Après tout le Paul côté il dit avec Timothée, son fils. Il dit, regarde, moi dans chaîne, moi en prison. Mes paroles-là, l'évangile-là. Bon, tout le il l'évangile qui est dans le sur les réseaux sociaux. Il y net. Et il y a l'évangile, même si tu as effacé sur les réseaux sociaux, il y a l'air. Il y a l'air. Il y ou peut-être tout qui doit pas une expérience hein? mais son expérience peut être tout homme homme de Dieu connaît Même monde sur le plan mystique qui bagaille connaît qu lieu, dans lieu ou parler dans lieu ou parler ou parler ou parler Par gain là non ou parle ou parle ou parle ou parler parle. équipe parole ou dit Jouons l'autre on dans même lieu ça encore l'a inspiré de ça voilà amen. amen y a de gain parole qui connait dit sur les gens en Haïti là il y a paroles qui dit dans l'étude biblique. Il y paroles qui dit, sous l'inspirer là, inspirer yon bon moun il y a pour inspirer de la vérité. Oui. Moi, je bon Dieu, pour l'inspirer, pays, il de la vérité, de oui. la vérité. Vérité, oui. pas qu'à cacher. Faut que vérité, après. Ou pas qu'à prendre lamp pou lampe pour mettre l'an à en table, il va pleurer. Amen? Non, c'est so ça. Tout en pote, yo, yo te souffri. Apôt Paul, il est en prison. Pendant la prison, mais elle te en C'est peu premier bagaille pour connaître dans le ministère. Est-ce qu'on est en qu ou est-ce qu'on a Titou? Amen. Parce que après il un moment, ou quand arrive un moment, comme l'apôtre Paul, mettons en prison. Mais tit va parler. Timote, côté Paul, côté chaque côté Timothée, allez le Timothée river le fontan à Paul. Et puis, Paul a parlé, Timothée a écrit. Et puis, Timothée a allé, là, le fortifier, là, le l'église, là. Est-ce qu'il y a là avec moi? Paul, te qui Timothée? Timothée. Mandez mon Dieu pour le faire, chac, chacun de nous, là, y a Timothée. Amen. Le et Filette, qu'on a eu bon sous Paul. Pardon, un pasteur, ça Bishop Filette. Hein? Archie Bishop, Alexandre Forgeron. Yo, kone yo bon sous Paul. Amen. Parce que l'acquisition est bien pesée sous deux Amen. Et puis, Paul, on côté Paul la prison. Et puis, hein, eh? yo, qu'on ça fini là. Et puis, Timothée, allait, il finit dans des Paul, il écrit, il écrit. Et puis là, Timothée, bah, tu aurait son deuxième Paul. Amen. Amen. Eh bien, Bishop, il et eh, eh, bah, eh ben ça. Ah, filette, euh, et, et, Alexandre de France, j'ai rond. Yo, mo, yo, moi, fait, yo, fâché. Amen. Yo, pas te connais si t'es gagné, y'ont t'y quai Si t'es gagné, yon ti boue, y'ont t'y boujon. Est-ce là avec moi. Regardez, ou a fait un pile branche, l'aile pour couper l'eau, ou prendre temps, parce que faut, faut couper chaque branche Amen, les Parce que souvent, on est le comme ça, la fait des, des gars. Amen. Mais, en vérité, avant, on de couper toutes branches, Jésus a à, à, mes pieds bois à Venez. Passez brochure en pile. Racine en pile. Et racine principale là, très profonde. Et c'est là. Racine yon nombreuse. yo profonde. Mes frères, mes sœurs, là yo fini avec Jacques, t'es quel content pris un pied à plusieurs reprises. Finalement, aux environs de 63 et de la 67, là fait une un monsieur, Ils ont cloué son, quoi, tête en l'air. Monsieur dit, monsieur pas dit, la game bagage, c'est la zone. Monsieur dit, je ne suis pas dit, vous tête en l'air. Même je avec maître, moi. Pendant l'abdi la bdissale, tout bas, en l'évangile. Amen l'église là, il te présente la croix de Christ. Amen oui. Et puis il y a monsieur. Dieu, il a cloué la tête en bas. Droit le mourir, mais là je vais le Dieu. Il a Paul, il a décapité. Et puis de avant, il a décapité. Il a écrit Timothée, il dit pour moi, moi déjà comme il offre de l'eau, il a offert. Amen oui. Les pas arrivées. arrivé, couronne-moi à en tout le monde qui a marché droit. Bon Dieu a baille au même gouronne. Amen, oui. Paul aller, Il fait passation avec Timothée. Timo L'évangile l'habit, Pire Cette fois plus. Amen. Amen. Amen. Amen. L'évangile L'Api, pire Et rive au moment. Monsieur, baga la raide. Il prend Thomas aux Z. L'évangile l'a prêché. Pire prend André. Yo cru son croix en X. L'évangile la la. Pire, aïe aïe aïe, Yo prennent tout l l pr yo. Yo pre Yo -e le négo, ils sont finis pour eux, pas qu'ils ne soient pas encore, ils prennent le genre, ils la gueule non godon les gens ne mourent pas dans l'asphalt là, ils voient l'île de Batmore, l'église n'a pas connu l'autre encore, l'évangile là, pire. Parle-moi, bonne nuit de Bombe bonne nuit Bombe bagage, ils Yo coupé contact, Yo ont contact horizontal, jean. Contact horizontal, jean, coupé jean pas prendre téléphone, j'ai pas qu'à aller sur WhatsApp, j'ai pas sur Facebook. Il pas signal, dans l'île de Batmos. c'est là avec moi. Et puis, bon Dieu, connecté. Contact vertical là. Les renforcer. Contact vertical là. l'a recouper. Contact horizontal là. Contact vertical là. A fortifié. augmenté. En vérité, signal ou abogmenté Signal ciel ou abogmenté signal, signal enlèvement Abogmenté Signal enlèvement Abogmenté Signal ciel ou Amen D'accord, pas d'accord L'évangile là, pire. Bon m'do bagay Pendant, Jean l'église à connaître qu pas qu'elle apporte encore amen parce que pas qu'il de nouvelles gens tout contact coupé et puis oh bonjour et on dimanche matin le jour du seigneur le la bon résurrection qui prend le fait dans l'autre niveau amen pendant que je l'a Ils il un gros bris amen il donne nos pieds l'aile Ils l'it ressuscité c'est tellement terrible. Je suis tombé face à terre et ressuscité à 10 000 comme ça. on m'être levé, c'est moi-même. Amen, oui. Moi, je suis mort. Mais que je suis vivant, moi, là, au siècle des de cieux, mes raisons ne pas me barrer devant là. Grand dernier message pour bailler sur la terre. Grand dernier parole pour bailler. Amen, l'église là. Où pas de coca mourir. Amen. Message ça. Où pas de capre, le dans le Et ben, pas pendant le souchet, ou après ce voile. Ou pas ces voiles... pendant toute prière de l'eau à vie de notre vie d'âme. Ou pas re voiles recevoir pendant notre vie d'âme. Faut faire mon côté. Aïe aïe aïe. Faut faire mon côté. Faut pas qu'à parler. Gé... Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. aïe. Oui oui oui oui oui. Hommes, hey. Bonne nouvelle. Give message. Oui oui oui oui. Amen. Oui. Pendant toute la prière de l'eau dans le téléphone. Il n'y a pas de recevoir. Il n'y a pas de collègues. Il a pas de collègues. ou n'y a rien sur le plan social. Il n'y a pas recevoir. A votre genre, mon dernier message pour vous. Mon dernier message. Avant de qu'ils ont enlevé. Mon dernier message. Puisque mon dernier message. Amen. Il faut là où il est. Pour m'baoule. Pendant tout le monde a parlé mal. Reste là parce que mon dernier message m'a dit. Pendant que tout le monde a fini. Ma grand bataille pour me dire Alléluia! Ondalo yo chabara. Ondalo la makata yo no kota baba. Ondalo la chataka yo la mamaba Oka O ka ya kata la mama chataka. Ondayo kata chataka yo mama. Eh ya la balala ka baba. Eh! Go message m ren pou ou. Mon parole pour vous apote jo. Mon parole pour l'église là apote Écris avec... Oui, écris aux cette église d'Asie. Je veux parler avec Ephèse. Je veux parler m'le Azmine. Je parler Tiati. m'le veux parler la Philadelphie. Je veux parler avec Pegame. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Je veux parler avec la Odyssey. Oui, quand on y est là, c'est l'âme qui mon message là. Écris, écris, écris, écris. Écris. Oui nda oma madakata shata hodoma e ko nda oma nadaka monsieur fun cri, ouais je dis monsieur au fun cri. m'a ba m'a ba o moun pou pote lettre aller pendant l'église a fortifié bon bon bagarre on préparait domisien nda oma nadaka ta papa o yakata shata ka oma mama la kata shoutaka pa o yakata bon baba. papa e yakata shita kala oma mama o la kata shata ka papa ah il y a 4 la maman. Eh, bam, bagaille. Alléluia. Eh, mon Dieu, c'est fait. Les qui au propre, Mais ce n'est pas au propre. Alléluia. Alléluia. Bonjour. Bonjour. On L'église semble c'est pour nous mais c'est pour gloire nous. Pendant Pendant opérer domicile. Eh Pendant opérer domicile. L'y connaît. L'y Pas encore. Et puis il prend décision. Non au mois à faire nous Jésus pour le fini et pour toute l'église fermée. Je vais d'aller au mois. Chrétien au de la peine Parce qu'il d'aller au mois. Je pas connu ma ça, mais si elle connaît. Y a bagaille bon Cet esprit qui à l'église là. La prend note. Et pendant période moi ça. Et puis l'Écriture est arrivé en Asie mine. L'Écriture est arrivé, je ne laisse pas l'église d'Asie. Et puis là on vient découvrir ces gens. Ils sentent qu'on apporte qui vivent toujours. Et puis l'église a fortifié. Et en Monsieur M. Pral, j'ai une résistance. Bon, je vous parle. Mandez Dieu pour fortifier l'église là. <rétit> pour diable, j'ai une résine, résistance. Résistance. Attendez, attendez. Pendant Jean dans l'île de Patmos, après le fin écrit aux cri, au église d'Asie, selon l'autre, mettre la baille là, et puis voilà le cas. Monsieur décomposé. Monsieur indisposé. Il y a presque tout le monde qui est en combat. Pendant ouais Jean en coma, est-ce qu'il est là avec moi Amen oui. Amen oui. Et puis pendant le coma, il terre, tout le monde est le fini. Et puis pendant la terre, l'homme sont montés dans le ciel. Il le transporté, il a le C'est Rafin qui a fait l'orange. Il a le les quatre êtres vivants. Il a montrer le soyau qui pour casser. Il a montrer l'enlèvement l'église là. Amen oui. Il a montrer, il a montrer, il a montrer. Un message pour recevoir. Gou message pour recevoir, ou pap pas qu'on faut pas Aïe, aïe, aïe, aïe. Pas la pas la Je dernier message. Qui doit prêcher Je me sens en un an. Je me deux ans. Je trois ans. Je me quatre ans. Je me cinq ans. Mais bon message qui message qui Je la un amel. La la visiter. Nous sentons qu'on visite. Nous sentons qu'on contacte. Hey! Alléluia. Ah, il y a quand d'abord à chaque <tousse> capot. Quand d'abord à chaque <tousse> capot. Tenez ça. Oui, on continue encore. Pendant. T'es au niveau de persécution ya mata katashoto ko la mata pa eh kandao katashato te konne fo fo fo te konne niveau de persécution qui te levait pour l'église et puis yo prenait yo lors du cul impérial d'accord yo prend ont équipe neck il fait goumet yo mettait dans coliséea fait lion vint manger et puis lion gon système lion gagnait Eh, vous comprenez bien et puis, Lyon est au ventre plein. Il y a un frère qui Et puis, dans le Colisea, le frère a petit genre retardé pour l'avancer sur monsieur. monsieur dit Mon il n'y a pas de neige qui m'a dit Jésus vague pour que Lyon ne mange. Mais il dit Lyon, pour mettre monsieur. Mais seulement moi à ciel. Oui. Parce que le contrat, sont a fait un nom pour le ciel. Il dit Ciel pour le ciel. Oui. Yes c'est un autre niveau de persécution. Ils prend frère, ils ont frère. Pas d'ailleurs ils prennent. des sirocans sous paille. Ils fait des torches. Et puis puis y a monsieur. Il marre remis son côté. Et puis ils ont vidé sioux canes, vidé tout ça calumet. pour y monsieur. Je dis monsieur, ou papa abandonne Jésus? Monsieur dit, sauveur qui fait grâce à tout repas, si jamais c'est bien. Si jamais, <rires> je dit avec Mounio, nous mettons torturés, nous m'a tué, mais seulement, connais fin de mourir là, nous ne pouvons là, non moi pour l'ancien l'ancienne. Mais nous-mêmes, si nous ne pouvons pas accepter Jésus, nous fin de mourir, nous ne le mourir pour tout le temps. Ils choix, ils choix, souffrance éternelle et souffrance temporaire. Mouais, m'fon choix pour souffrance temporaire. Amen. M'fon choix contre souffrance éternelle, là. En fait, t'y bagaille, t'y souffrance, nous, en a t'en temps présent, là. N'y pas comparer avec gros bénédictions, nous, on va gagner, non, quand tu tout le temps à chanter, Amen, les là. De la. Dans la ville de Vienne, yo prends la sœur Blandine. Là, on prend la sœur Blandine. Yo commencez pas, ça, pas la sœur Blandine. Bouais, qu'a crasé Blandine, non. Et là, regardez Blondine pour Blondine abandonner Jésus. Les Blondines gardaient toutes ma couille. Blondine criait très fort. Christiane, Amy. Christiane, Amy. Pour Blondine, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Comme je vais si vous passez passé dans du feu, vous êtes passer dans la souffrance. Même si vous êtes chrétien, dit le tout bas. Amen. Mais que la souffrance soit prise, l'essemblée est au pauvre. Oui, d'accord. Moïse préféré, le propre de Christ et d'être au, au lieu d'être appelé Pharaon. Amen, oui. Il a abandonné le trône de l'Égypte. Pour te prendre le propre de Christ. La parole de Dieu dit dans Hébreu, c'est pour nous hors du camp. Amen. Là à Golgotha, c'est là où tu es cloué. Hors du camp. monde qui prêt? Puis joindre mettre là hors du camp. Hey. Je suis prêt la haute Je mettre la haute du camp. Je vais la haute du corps. Je suis prêt pour mettre la haute du la Je la haute la du Je mettre la du et c'est voilà. Et voici, yu, yu prend, et, et, et, et, il prend. Polycap. Il n'y a pas de polycap. son propre servante, la caille Polycap. Qui a le dénoncé, le dit lié. Et puis, là il vient arrêter Polycap. Polycap dit, monsieur, je ne pas aller, de problème. Mais pour mon petit temps, pour me prier. Polycap, pour mon ben, petit temps, il prier. prié. Il a prié même pour nez, ça a, pour convertir, qui vient arrêter le lieu. Amen. Là, qui a prié, de prier, il a pris le voilà avec lui. Il n'y pas de pitié pour le homme. Et il est arrivé. Tout le monde réuni après nous, grand Et puis, on dit monde, non. Vous ne pouvez pas abandonner Jésus? Polycap garde tout le monde qui l'a eu. Grand pile monde qui a eu Et puis, Polycap dit, non, là, j'ai m'y vais là. environ 80 années, 85 ans, depuis que je nomme ça. Il m'a jamais fait un qui m'a Pour qui ça, vous mabandonnez Pour qui ça, vous m'abandonne? là avec moi. Et puis, il y a des gens qui ont été de mourir, mais ils ne à l'ancienne. La voilà, la voilà. Regardez, dans Hébreu 11, tout yore le monde a la, la vie passer. Regardez, demandez bon Dieu pour un inscrit. Dans liste et bon Dieu pour nom inscrit. Non, liste Les gens qui ont été les qui ne bataille, les gens qui ont été en qui mais qui te, te kembe là. Amen leglise ça Kembe la foi les mettre la vini, il va divini bon et fidèle serviteur ou t'es gardé la foi pendant tu là-bas pendant mon t'a pas le mal ou t'es gardé la foi pendant tu t'a critiqué ou t'es gardé la foi pendant toute souffrance ou t'a prendre ou tu te... est bon nous bagaille des problèmes qui arrivent nous même tension qui monte, monté. mais garder la foi des problèmes qui arrivent nous quand même pas non arrêt kadiak. mais garder la foi on pas comment on nous tout que pour aller nous ca aller pas un carré cadjac nous qui aller par une crise tension, nous qui allons par un peut-être un problème sucre, nous qui aller n'importe façon nous parler. Mais soit jeune jeunes allées ou nous c'est ciel lié. Amen le là. Tout le monde sait que tu es l'Évangile là, pire. là. Et c'est là avec moi. Bon et qui frère, il y a te prend et puis il y a mal te te frère. Et puis il dit frère des frères qui Jésus. Et puis pendant toute frère on est uni ensemble. On va gros persécution. Il y a de frères pour abandonner Jésus Et puis tout frères pour chanter seront nos rangs autour de notre main Soyons unis La victoire est à nous pote et toit seront Serons autour Soyons unis Vision d'une forme Serons autour C'est là avec moi Victoire c'est pour nous lier Victoire c'est pour nous lier Victoire c'est pour nous lier Gardez victoire sous la chair, victoire sous diable, victoire sous le monde, victoire sous la chair, victoire sous diable, victoire. Oh. Guerre épreuve, guerre persécution, mais que la vie éternelle tout. eldou. Répétez, répétez. Guerre épreuve. Bom du bagage! bro moi qui t'ai malé, Prends Bien qui t'ai malé, Prends comme qui t'ai malé L'Enne Bacabab encore, au son de la trompette, à la voix des Naka, hey, l'église d'Abra, l'église d'Abra, que bon Dieu bénit.